Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la loi des séries. On est très heureux, comme chaque semaine, d'être avec vous pour passer en revue l'actualité des séries ou recevoir celles et ceux qui font les séries que vous aimez regarder à la télévision. En compagnie de Nora Gandour, qui est avec moi, ça va bien Ça va et toi Je suis ravi. Je suis ravi de t'avoir et je suis ravi que l'on reçoive l'invité que l'on reçoit aujourd'hui. Tiens, tenez, regardez, il est sur cette photo qu'on va voir là. Regardez oh. comme ils sont beaux, euh, évidemment, le couple star de la série et nous recevons euh, <rire> et le si médecin. Le docteur Bamour de Demain nous appartient finalement. Mmh. Bonsoir Pierre Denis. Bonsoir. Très Marie. heureux d'être avec vous. Mmh. Je... Ce couple, euh, quand même, c'est un, un joli couple. Je trouve que vous formez avec Husse Mouchel mmh. euh, dans, dans Marianne Delcourt, donc dans, dans, dans Demain nous appartient. Mmh. Euh, c'est une femme absolument formidable. On l'a reçue ici il y a quelques années et on s'est régalé tellement elle est, mmh. elle est marrante et, et, et, et fun, vraiment mmh. au sens littéral du terme. Euh, ce couple-là, c'est un bonheur, j'imagine. Euh, d'être ce couple emblématique de la série Oui, oui, oui, tout à fait. Alors, vraiment, moi, je suis ravi de, de former ce couple avec euh, Luce Mouchel. Quand on fait une série quotidienne et qu'on tourne beaucoup comme ça, et qu'on a un partenaire, évidemment, 80% des scènes sont avec ce partenaire, et euh, je bénis le ciel, euh, que ce soit Luce Mouchel qui soit ouais. euh, ma compagne. Non, mais c'est vrai, parce qu'on s'entend bien. On peut mal tomber parfois. On, on peut mal tomber. <rire> on s'entend très bien, on a des points communs, on parle beaucoup de théâtre ensemble. Enfin, on a une carrière un peu similaire et, euh, et je suis ravi d'être avec elle, bien sûr. On va voir une autre photo de la série avec vous évidemment qui apparaît parce que ce personnage voilà mmh. il a ce regard profond, euh, puissant, oui. un ténébreux dans les séries quotidiennes effectivement que ce soit en France ou aux États-Unis, il y a toujours la figure emblématique du médecin mmh. c'est l'endroit le lieu rassurant mais c'est aussi le lieu où 9 fois sur 10, les, tous les acteurs finissent par passer parce qu'il leur arrive toujours une tuile. Qu'est-ce qu qui vous a convaincu de rejoindre euh, le casting de « Demain nous appartient » Et je parle bien de « Demain nous appartient » parce qu'on reviendra sur d'autres projets que vous avez faits. Oui, Pourquoi sûr. ce projet-là Eh bien, euh, dans un premier temps, j'ignorais je... que le personnage serait un personnage récurrent. Et lorsque j'ai commencé le tournage, c'était juste pour euh, 7-8 jours de tournage. Et parce que c'était le début de la série, donc je pense qu'ils tâtonnaient un peu tous sur les, sur les personnages. Et petit à petit, euh, la mayonnaise a pris assez vite avec Luce, euh, Mouchel, avec le reste de l'équipe, avec les récurrents, avec la prod et j'ai trouvé que l'idée était pas mal. et je suis très très heureux d'être là depuis 6 ans maintenant euh, dans cette aventure. Ça fait six ans, ça, fait six ça ans. va faire 6 ans euh, là à la fin du mois. C est, c est, c est... en juillet, en euh, juillet. Oui. enfin la diffusion de ouais, juillet ouais. diffusion de juillet ils ont commencé ouais. effectivement le tournage au mois de mai euh, pour un acteur euh, on va on va y revenir tout à l'heure mais vous avez fait beaucoup vous faites beaucoup de théâtre oui. euh, est-ce que la mécanique euh, de l'apprentissage d'un je la pose souvent cette question-là, mais la mécanique d'apprentissage d'un texte au théâtre avec la, la quantité astronomique de textes que vous avez à apprendre, est-ce que ça aide sur un feuilleton quotidien Alors, euh, ça aide parce que euh, ça fait évidemment un exercice pour la mémoire, le théâtre, et euh, une fois qu'on a un peu musclé ce, cette mémoire, euh, c'est plus rapide après d'apprendre des scènes pour les, pour les tournages d'une manière générale. Et euh, oui, c'est un apprentissage de toute façon qui est extraordinaire le théâtre euh, et qui aide euh, même en dehors de notre métier, qui aide dans la vie de tous les jours à plein de choses. Évidemment. Après, et c'est vrai que, que sur le plateau quotidien, les rythmes sont très soutenus. Vous tournez beaucoup plus que sur oui. du prime time. Il faut sûr. le rappeler et que euh, ce muscle à entretenir, il est extrêmement important. Tout à fait. Euh, Nora, tu vas te livrer à un exercice qui est très difficile, c'est de nous expliquer pourquoi ça te fait plaisir que l'on reçoive Pierre Denis sans essayer de nous spoiler ah tout non, ce qu'on qu va mais mentionner mais je dans l'émission. Mais, <rire> mais si, mais, mais voilà, essaye. Que... Parce que je sais qu'on depuis... en a parlé ensemble et que tu es ravi, comme moi, de l'avoir ouais. avec nous. J'ai envie de dire, depuis toute ma vie, ah. je le regarde. Bon. Et voilà, <rire> <rire> j'ai pas spoilé. Non, c'est bien. Mais je pense que vraiment, je ne me rappelle pas de ma vie sans la voir avec moi dans mon salon. Bon. À la télévision. Voilà. C'est voilà. vrai que vous avez... Il y a pourtant des émissions que j'ai faites ou des tournages euh, qui sont passés à une époque où elle n'était pas née, je pense. Mais... <rire> pas sûr pas, pas sûr. sûr Je me suis bien maquillée ce matin. <rire> mais c'est vrai que quand on regarde votre parcours, vous, mmh. avez, euh, vous avez accompagné les Françaises et les Français oui. depuis de nombreuses années. Mmh. Vous faites partie de ces acteurs qui peuvent se vanter d'avoir eu énormément de rôles réguliers. Oui. Parce que souvent, on est le héros d'une, voire deux séries. Mais alors vrai. vous, à l'image de Jérôme Manger, qu'on avait la semaine ouais. dernière, vous avez accompagné le parcours de plein de, de, de projets Oui, c'est vrai, et bah, ça c'est un petit peu... Euh, oui, il a eu une chance dans mon parcours, en effet, c'est que lorsqu'on est dans une série quotidienne, ou mensuelle, ou euh, une série régulière en tout cas, on est un peu dans le salon des Français, euh, toutes les semaines ou tous les soirs, et on devient presque leur cousin, leur ami, leur neveu, enfin... Leur oncle Et, et leur oncle, enfin on devient vraiment un familier du petit écran, et ça, ça donne une visibilité très particulière, très différente de celle du cinéma, par exemple, ouais. où on voit moins les gens, où ça a l'air d'être un milieu un peu plus fermé. bon Ça, c'est un autre sujet, on y reviendra. Ouais, c'est ouais. ça qui fait que les cloisons sont très étanches entre le cinéma et la télé, en tout cas pour nous, acteurs. Mais enfin, c'est euh, étanche dans un sens, pas dans l'autre. Dans, dans un sens, l'autoroute <rire> est très ouverte dans le sens cinéma vers la télé. Dans le sens télé vers cinéma, il y a beaucoup de péages, ouais, ouais, c'est plus difficile. Mais en effet, moi je suis ravi d'avoir commencé en 83. Bah voilà. On va y revenir. Voilà. C'est dans euh, la télé moi déjà. Et hein. d'avoir fait un tas de séries euh, dans lesquelles j'étais récurrent, euh, parfois même médecin déjà, mmh, dans 5 mmh. euh, sœurs, dans Sous le soleil... Euh, euh, dans euh, les filles d'à côté, dans les productions de la B production, dans évidemment une femme d'honneur, enfin bon dans pas mal de séries où j'ai été récurrent. Et ça donne une proximité avec le public, oui, qui fait que les gens me considèrent comme leur ami et ça c'est assez agréable. Oui. On va euh, dérouler évidemment ce parcours, mais d'abord un mot parce que finalement en ce moment dans Demain nous appartient, il y, euh, y a un autre euh, personnage avec qui vous avez beaucoup d'interactions, hormis évidemment Marianne Delcourt, mm -hmm. qui est aussi une figure importante de la télévision, c'est Xavier Deluc, c'est le procureur qui essaye de vous chiper votre euh, votre épouse il euh, y a des moments quand même qui sont savoureux moi je me souviens de cette scène où euh, vous débarquez à la place de Marianne Delcourt à un rendez-vous qui lui a fixé oui. euh, c'est face à face entre vous deux c'est assez savoureux ouais ouais oui, tout à fait non non en effet c'est très agréable d'abord de retrouver Xavier que j'ai connu sur euh, section de recherche bien sûr et et d'avoir des scènes euh, entre sexagénaires si j'ose dire non mais c'est-à-dire des scènes je veux dire des scènes euh, on ne parle où... pas d'un problème adolescent. Voilà, on ne parle pas <rire> d'un problème d'adolescent et où tout d'un coup, il y a une petite euh, histoire d'amour, un petit flirt entre eux, que ça génère Et ça, c'est assez important de le développer aussi dans ce genre de série. Et c'est rare ben, C'est malheureusement un peu rare parce que, euh, en vieillissant, on a l'impression qu'on ne traite plus de la sexualité des vieux, des plus vieux, de tout ça, alors que ça existe quand même. Ouais, ouais, ouais. Et puis il y vrai surtout que... un regain de sexualité et un regain ouais, évidemment exactement. et de et ces scènes avec Xavier pour revenir à votre ouais. question était savoureuse et c'était très agréable de tourner ça avec lui oui, ouais, évidemment évidemment et puis ce personnage là et il y a un petit côté d'ailleurs quand euh, quand votre personnage il arrive avec euh, sa volonté de refaire de la, de la voiture un peu rapide et des choses comme ça il y a un petit côté Brad Sinclair dans votre oui, euh, dans votre attitude qui vous va pas trop mal on devrait y penser pour faire un remake d'Amical Mavos ça doit... oui, vrai, ça vous vrai. irait bien mais vous l'avez souligné alors on vous a très souvent euh, c'est vrai que le, le métier de médecin vous a souvent collé à la peau. Oui. Euh, la preuve, mmh. regardons un premier cliché de votre parcours. Euh, on va voir. <rire> on est en 1900. Vous le disiez, on est au début des années 80. Et c'est médecin de nuit. Alors désolé pour la qualité du cliché, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément C'est formidable. <rire> alors c'est médecin de nuit. Je suis avec Agnès Château. Et alors là. La... Je ne jouais pas le rôle d'un médecin, non. mais du capitaine de l'équipe de France de basket. Ben voilà. voilà. Ouais. Je me rappelle d'ailleurs, c'est un souvenir assez savoureux, parce qu'on a tourné avec les vrais joueurs de basket de l'époque, euh, Dubuisson, Radovanovic, etc., qui eux, faisaient 2m02, et moi, je, je suis pourtant assez grand, j'avais l'impression d'être un nain. Mais c'était assez agréable. Et ça, c'est une scène euh, d'amour avec Agnès Château au bord de la scène. C'était assez marrant, ça. Un, quand on regarde votre film, c'est un, un de vos premiers rôles en télévision, quasiment. Oui, oui, oui tout à fait. C'est un des, un des premiers, 84, 85. Juste avant, j'avais fait une série qui s'appelait U... Catherine, il suffit d'un amour. Oui. Mmh. Une grande série historique avec Marion Saro, Et... Et puis ensuite, j'ai fait une autre série très longue qui s'appelait Lily, petit à petit. Oui. Voilà, c'était les grandes aventures de la les grandes sagas télévisuelles de la SFP à l'époque. Exactement. Produite par Henri Spad Et, euh, et c'était des, des, des tournages au long cours, comme ça, qui étaient qui était très agréables. Ouais. La SFP, Abri-sur-Marne, plutôt. La SFP, c'est abri c'est ailleurs. Mais la SFP, c'est Abri-sur-Marne. Alors maintenant, c'est Abri-sur-Marne. Ah, Avant, c'était Rue des Alouettes. Au but, de au but de chômage, oui, c'est bien ce qui me semblait. Et voilà. Et hélas, le bâtiment a été détruit ouais. il, y a, il y a déjà longtemps. Et déplacé ouais. effectivement maintenant sur le bord de l'autoroute. à abri sur Marne, <rire> sur le fait. bord de la a <rire> Oui, non mais on les, voit, on les voit quand on passe. En tout cas, une série de Hervé Chabalier et Bernard Kouchner oui, sur oui. une musique de Vladimir Kosma quand même. Oui. Oui. Euh, pas, pas, rien, pas rien quand même. Et un des, bons, euh, un des bons moments. Vous avez toujours su que vous vouliez être comédien Oui, j'ai j'ai commencé à faire du théâtre très tôt au club de théâtre du lycée puis ensuite à la fac bon mais j'ai quand même euh, fait sciences po d'abord c'est pas, pas rien c'est pas rien sans doute parce que je me sentais pas prêt à 18 ans à franchir le pas à franchir le pas et je me disais je vais y aller doucement j'ai fait un conservatoire d'art dramatique en province à grenoble et je faisais Sciences Po en même temps, donc j'ai fini Sciences Po d'abord parce que ça me passionnait, puis que j'étais plutôt doué pour les études. Enfin bon, ouais. ça, me, ça me plaisait bien. Et ensuite, euh, vers 21 ans, oui, j'étais sûr de moi et je me disais c'est ça, c'est ça que je vais faire. Et là, je suis parti à Bruxelles faire une école de théâtre. Et, au et évidemment on le disait, vous, alors le public vous connaît pour la télé, mais vous avez fait beaucoup de théâtre, vous faites encore beaucoup de théâtre Énormément, euh, d'ailleurs dès que je vous quitte, je vais aller répéter C'est <rire> important parce qu'on recevait il y a quelques semaines Benjamin Baroche oui. et, euh, et euh, Julie De Bazac que... qui étaient au théâtre et qui retourneront à la fin de l'année pour une pièce euh, formidable C'est important ces espaces de, de respiration retournant au théâtre euh, régulièrement Oui tout à fait, euh, oui, oui c'est capital pour moi parce que c'est... Même si je suis ravi de ma carrière télévisuelle et cinématographique, le théâtre est le domaine qui procure les émotions quand même les plus fortes. Le public est là. Parce que le public est là. Parce qu'il faut se mettre à nu devant 300, 400, 500 spectateurs. Et parce que c'est un, un exercice complètement bouleversant à chaque fois qu'on joue. Et, et les répétitions sont un laboratoire pendant un mois et demi comme ça, où on est avec tous les autres, où on se met à nu, et où il faut essayer d'aller chercher des émotions très très pointues. Ce que malheureusement, on n'a pas toujours le non. temps de faire dans les séries, surtout les séries quotidiennes où le minutage est assez, assez important. On, on le sent d'ailleurs, parfois les réalisateurs souhaiteraient qu'on puisse aller chercher plus loin, mais... Il faut aller un peu plus vite, donc malheureusement, on va à l'essentiel. Au théâtre, on a le temps de passer... Une journée sur une réplique si on le souhaite. Quoi. On peut vraiment. Il faut être prêt, il faut la télévision, il faut être prêt rapidement. C'est ça. Et tout de suite, le théâtre, effectivement, mm. euh, c'est des mois et des mois avant que la pièce ne serait-ce que ouais. n'arrive sur scène devant bien le public. Sûr, bien euh, sûr. Euh, et même, elle continue d'évoluer euh, voilà, en, en permanence euh, oui, tout au oui, long, ouais, ouais. long de sa vie. Tout au long de sa vie. Là, ça va forcément te parler. Photo suivante. Euh, oh, le visage n'a pas tellement oh. changé, mais. Anatole. Oh là là là là, Anatole, Anatole. alors ça c'était les productions de AB Productions, c'était la première production, une des premières, et le ça, miel et les abeilles, c'était le miel et les abeilles, exactement, alors là je me tourne vers notre docteur S, S. AB Productions, euh, de <rire> mémoire c'est ça, c'était le, le frère de, du papa de Lola, c'est ça exactement. exactement, oui tout à fait, c'est parce que le comédien était parti, je ne me souviens plus, non, c'est ça Oh bah alors Je ne sais plus, dans la série je sais, mais dans la vraie vie dans je ne sais non, pas. Non, ouais, ouais. Dans la série, il est parti, il est journaliste, il est parti re retourner voir sa copine Anne et tout ça. C'est ça. Voilà. voilà. Alors là franchement, on imagine le, bonheur. le conservatoire d'art dramatique oui. à Bruxelles et tout. <rire> et d'un seul coup, oui. on arrive à AB Productions. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi au départ vous rejoignez euh, cette troupe-là et, et, et honnêtement, vous serez... Euh, parmi les, les, les comédiens très fidèles à, ouais, ouais, à l'univers d'A.B., euh, y compris dans les années 2000 avec SOS 18. Euh... Oui, tout à fait. Bah, J'ai ai bien aimé l'ambiance qu'il y avait chez A.B. Productions et il faut, pour être très terre à terre, c'est vrai que euh, les cachets qui nous euh, qu'on recevait chez abbé nous permettait de monter des pièces de théâtre de commencer au Festival d'Avignon avec, euh, avec des copains, de monter des troupes ce que je faisais à, à l'époque et, euh, et ce mix entre les deux était, était vachement bien ouais, ouais. Et, et en plus de ça, il y avait Thierry Radler il oui, euh, y, avait... y avait plein de copains enfin, et ça se passait très bien oui. Thierry Radler, évidemment auquel on pense ouais, oui. euh, qui était oui, un ouais. formidable comédien ouais. euh, avec un, un potentiel comique ouais, franchement hallucinant il avait fait euh, un clip euh, oui, ouais, ouais. il était à la mer de sable. Euh, Hermenonville, toi. il vivait d'un cowboy. Ouais, C'était <rire> savoureux, mais là c'est l'apprentissage du rythme quand même. On parlait du rythme soutenu des quotidiennes, mais l'industrialisation médine Jean-Luc Azoulay et Barda, oui. c'est exactement. Alors c'est vrai que ça allait très vite. Ça allait même peut-être encore plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui, et... et ça permet quand même un apprentissage rapide du tournage, c'est-à-dire qu'on ne met pas trois jours à apprendre une scène, il faut quand même l'apprendre très vite, Trois minutes. il faut avoir du rythme, <rire> il faut avoir des bons comédiens en face et il faut que ce, ça réponde comme ça, à tel point que lorsque euh, on se retrouve sur des tournages de cinéma, parfois, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et que pour faire une scène d'une minute, on prend une journée... Et qu'on nous met quatre heures dans une caravane en nous disant prépare-toi et tout, on a envie de dire Mais, mais ça va, je, je, je, suis, prêt, je, je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt, j'ai fait beaucoup de télé, je suis prêt. Mais bon, ça c'est toujours le problème télé, cinéma, etc. Mais voilà. Donc c'est vrai que ça donne quand même des armes pour, pour apprendre à tourner vite, oui, bien sûr. Qui, qui vous manque le plus Lola Johnny le Rocker <rire> ou Giant Coucou <rire> Johnny le Rocker, oh là là là. bien sûr Père à son âme pour Giant Coucou, <rire> s'il te plaît Que j'ai vu il n'y a pas longtemps, euh, euh, L... Johnny <rire> le Rocker, Cyril Aubin, oui bien sûr, Giant <rire> Coucou oh. <rire> Incroyable. Et je ne parle pas des abeilles qui tournaient autour de Lola, et évidemment. Abeilles. Et quant à Lola, oui, oui, que j'ai croisé, évidemment, et dont on connaît le parcours un peu chaotique. Un peu bien chaotique, sûr. Ouais, évidemment. Mmh. Et alors, on parlait tout à l'heure des frontières un peu poreuses entre télé, télé et cinéma. Mmh. J'imagine que quand on est un comédien et qu'on a eu une formation théâtrale, oui. la formation théâtrale, tout le monde l'oublie à partir du moment où vous faites AB production j'imagine, dans le milieu. Oui, alors. Ou pas Pas forcément, tiens, c'est intéressant. <rire> ça peut, euh, dans certains domaines du théâtre, ça peut être très mal vu de faire des séries comme ça, qui sont euh, censées être des séries euh, du bas de la pyramide, on dit oh, ben, « qu'est-ce que tu fais dans cette série-là ben, oui, ben, ouais, hein »« Je fais plaisir à 6 millions de personnes. »« Je fais plaisir à 6 millions de personnes, etc. Et puis, c'est pas désagréable, et puis je gagne ma vie, et tout va très bien. Mais euh, non, non, les cloisons sont très, très étanches, surtout entre le cinéma et et la télé. Et la télé. Voilà. Parce que, bon, pardon, docteur Abbé Production, mais Cyril Aubin et François Roclin, enfin Aristide, oui. eux, Aristide ils faisaient beaucoup de théâtre, ah, oui, même pendant moi bien je sûr. les avais vus beaucoup oui, oui, au théâtre, bien sûr, bien sûr. et ils n'ont jamais arrêté. Non, non, non, on n'a jamais arrêté. J'avais oublié non, non. les bretelles <rire> de... bah, euh... exactement les, les bretelles euh... d'Ari, forcément. La tartine. La tartine Pourquoi <rire> tu <rire> crois que jusqu'à un an, mon petit-déj, c'était tartines <rire> dorées François Roquelin tout à fait. François Roquelin ouais. euh, On continue, et on, on, va, on va arriver euh, sur un projet évidemment qui a aussi été très très très important. Oh, euh, bah oui, voilà. Une mes femme d'honneur, et en plus, il me semble qu'elle débarque dans DNA. Non euh, Elle dit pas. Il me semble que j'ai vu, vu passer cette envie. Je crois enfant. que c'était une, une, une fausse nouvelle. Ah, bon, ah, c'est ce qu'on m'a dit. Dommage. Bah, si elle débarque dans DNA, on, y, on aura une histoire ensemble. Ah bah, tant <rire> les retrouvailles. Non mais c'est génial parce que c'est Luce qui va être contente. C'est <rire> Luce qui va être contente. C'est les retrouvailles à chaque fois dans cette série. Je me repense ouais. à Ingrid Chauvin et Xavier Deluc qui se retrouvaient ouais. de Dolmen. Des euh, des et, des et, et avec. Euh... Et avec... Euh, oui, oui, Madinier. Oui, oui. Madinier, Bruno bon, Madinier. Mais revenons à cette série quand même, parce que ah bah oui. elle a été importante, ça a été l'un des gros cartons oui. de euh, TF1, euh, sûr, même supérieur sûr. par moment à la fin à, à, à Navarro et Juliesco. Euh, une gendarme, Corinne oui. Touzet, la femme d'honneur et votre binôme en fait, qui a été très très très important. Oui. Quels souvenirs vous en gardez, j'imagine, excellent Oui, magnifique. Magnifique souvenir et d'ailleurs c'est assez... comme on a tourné pendant dix ans. Euh, je vois passer, même dans DNA ou dans d'autres télés que j'ai faites ou au théâtre, euh, plein de copains. Ah, j'ai fait tel épisode, tu te rappelles pas euh... 97, En 97, en 87, <rire> en euh, Oui, si, mais enfin, comme on a vu passer des je milliers de copains. tu étais mort allongé par terre, <rire> donc bon. Mais euh, non, non, c'était un formidable souvenir. D'abord, en termes de qualité, d'audience, euh, on faisait des 8, 9, euh, Voir plus millions, de 10 millions voire plus. Et bon, il n'y avait pas les 400 chaînes qu'il y a aujourd'hui à la télévision. Non, Mais, mais bon. toujours mmh. est-il qu'on faisait des scores comme Navarro, comme, comme tout ça. Ouais. Hein, C'était formidable. Et, euh, et surtout, il y avait une ambiance très, très amicale entre nous et vraiment formidable. Là, sur la photo, il y a un autre gendarme qui n'est pas là mais que je continue de voir régulièrement, c'est Grégory Baquet. Exactement, oui, oui, tout à fait. Qui est un, un très bon copain aussi. Qui à l'époque est parti parce qu'il était pris dans Roméo et Juliette. Exactement. Et il est parti pour aller chanter... Euh, les bah, Rois du Monde. <rire> les Rois du Monde. <rire> Exactement. Et non, non, c'est une bonne bande de copains. Et j'ai d'ailleurs retrouvé Corinne, puisque j'ai joué au théâtre avec elle. En 2015 ou 2016, au Théâtre des Variétés, on a joué un nouveau départ où j'alternais le rôle masculin avec Christian Vadim. Et j'ai joué avec elle et puis j'ai retourné avec elle, deux, trois choses. Enfin voilà, non, non. C'est un formidable binôme. Oui, euh, et bien, elle a regretté, euh, dans une interview, elle l'a dit, elle a regretté le, la fin. Vous vous souvenez de ce dernier épisode, effectivement, parce que c'est rare qu'on on ait un choix aussi radical pour finir une série en France. Voilà. Euh, eh, on, spoiler, on est, il y a plus de 20 ans, ouais, tu, elle décède dans le dernier épisode, elle regrette, elle dit qu'on aurait peut-être pu avoir des retrouvailles quelques années plus tard. Mais quand même, ça a dû être un moment fort, ce dernier épisode où très le, fort. le personnage meurt. Bouleversant vraiment, c'était euh, une, une fin de série euh, vraiment bouleversante, parce que la chaîne avait d'ailleurs demandé qu'on fasse deux fins, qu'on en fasse une où elle, elle continue on de respirer. On ne pas. Pour laisser un petit suspense, c'est une où elle meurt, fait. dans mes bras d'ailleurs, dans le camion des pompiers. Et donc, on a gardé cette deuxième fin. Mais euh, oui, c'est vrai, on aurait pu... Euh, Peut-être avoir des retrouvailles. Je pense que ça, ça aurait donné des idées à tf ouais. Ça aurait fait plaisir à TF1. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas aussi savoir clôturer une aventure euh... Moi, je trouve ça très audacieux d'avoir pris la décision de tuer ce personnage. Ben... Euh, parce que c'est des choix courageux d'auteur. Ça veut dire qu'on privilégie l'histoire plutôt que euh, la rentabilité commerciale 10 oh, ans fait. plus tard. Et que c'est un fait. choix qui est intéressant. Tout à fait. Euh... Et puis... Euh, je... Je pense que l'expérience le, a prouvé que reprendre comme ça, tout à fait pas, toujours, pas toujours formidable. C'est pas toujours génial. C'est pas les meilleurs qui en sortent. On <rire> l'a vu d'ailleurs avec qui, sous le soleil puisqu'on en qui parlait, qui n'a pas fonctionné sur sur TMC. Revenons un tout petit peu d'ailleurs, c'est quasiment à la même époque, euh, mais puisqu'on l'a mentionné tout à l'heure, photo suivante. Allons-y. Euh... Oh. <rire> Avec Christiane Jean, que nous voyons, Madame Bellefeuille en bas, et puis évidemment Gérard. Gérard euh, Vivès. Gérard Vivès, formidable mmh. Gérard Vivès. Ben il y avait oui. Thierry Redler aussi. Alors, il faut expliquer aux gens que vous avez joué un rôle dans Les Filles d'à Côté et un rôle différent dans Les Nouvelles Filles d'à Côté. C'est ça. Euh, et là, on est plutôt, je pense, sur Les Nouvelles Filles d'à Côté, C'est ça. Euh, avec évidemment Gérard Vivès qui avait pris toute la place euh, oui. potentielle dans cette série. Parce qu'il faut dire qu'il avait un potentiel comique ah, génial oui. et que Jean-Luc Azoulay a décidé de, de tuer le personnage dans Les Mystères de l'amour. Parce que le personnage n'existe plus maintenant, il ne pourrait pas vrai, revenir. Euh, voilà, mais là, pareil, on est sur un, un registre un peu différent du Mille et les abeilles, mmh. qui était beaucoup plus euh, oui. fantaisiste. Là, on est sur de la sitcom un peu plus traditionnelle. Oui. Euh... Qui marchait sur un public plus adulte. Oui, voilà. D tout à qui fait. était destiné, à un public mais plus mais adulte. Euh, mais très humoristique, très agréable. Gérard, évidemment. Euh, Thierry des... Redler, Christiane Jean, les filles. Il y avait ouais. Patricia Ellig aussi. Il y avait Patricia Ellig, exactement. Oh. Karen Cheryl. Et Karen Cheryl. Tout à fait. Et, et Bradley Cole, vous, vous avez et travaillé Brad avec lui et bras de l'école. Voilà. Non, non, très agréable. Et en effet, pour un public un peu plus oui. mature. Oui. Et euh, non, non, ça, je ne sais plus combien de temps ça a duré. mais... Oh, ça a duré. Bah, ça a duré beaucoup d'épisodes, mais comme c'était des, des tournages et des oui, cadences infernales, a dû, en fait, c'est. De trois ans, je de pense. De trois ans, mais. Entre les deux. Voilà. C est, c est c est assez... Au total, je veux dire. Oui. En tout cas, ce sont des séries qui sont euh, rentrées dans, le, dans, dans la mémoire des spectateurs de cette mm. époque, qui sont restées, qui étaient bon enfants, oui. euh, et, mm. et, et, et voilà, et c'est vrai que c'était quand même très particulier. Mais enfin. En y repensant, on se dit quand même qu'il y a un paquet de choses dans ces séries qui ne passerait plus du, du tout, tout, tout aujourd'hui. Bah, Gérard, Gérard, <rire> Gérard ne passerait pas. Évidemment, le personnage de Gérard ne pourrait plus être traité de la même manière, bien sûr. On le ferait plus, on le ferait plus pareil. Alors là, la photo suivante, si je ne me trompe pas, on va repartir un peu en arrière. Ah. Alors c'est pas vous, ah, normalement, si je ne me trompe pas. C'est oh. Gérard. <rire> c'est Gérard de Pardieu, mais pas dans n'importe quel rôle. C'est dans Danton. Exactement. Vous avez été dans le film de Danton au oui. début des années 80. Oui, tout à fait. Euh, je crois que c'était un de vos premiers rôles au cinéma oui, aussi. 83. Ouais, 83. Et vous avez été dans Danton. Alors j'ai cherché, hein, j'avoue. Des clichés de vous dans Danton, j'en ai ah, pas facile. trouvé, c'est pas évident, mais quand même. Un mot sur ce projet-là, parce que. Ben, ce projet-là me laisse un petit goût amer parce que j'ai tourné huit jours quand même dans Danton et on me voit à peu près euh, 24 secondes à l'image. Euh, c'est le film si on le Et encore, aura... il faut me chercher bien. C'est-à-dire que c'est Andrei Vajda qui avait ouais. fait ce film, c'était une immense fierté d'être euh, dans ce film, bien sûr. Mais avec euh, quelques autres comédiens, on faisait un groupe comme ça, de révolutionnaires autour de de Dieu et, et bon, euh, on avait des fois une phrase, deux phrases, trois phrases, et petit à petit, il a coupé, il a coupé au montage, et voilà, ça fait partie ouais. de ces films où on, tu te dis, j'ai huit jours de tournage, et hop, <rire> tu vas aux toilettes pendant le film, tu te vois pas, tu te dis, bah non, finalement, j'y suis pas. Voilà. Mais quand même un grand film des années 80, Mais un grand ton... film, et puis tourner avec Vajda, c'était formidable, et Dieu à cette époque là, et je souligne encore... bien à cette époque là, était euh, extraordinaire. Oui, extraordinaire. évidemment, mmh. il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Voilà. La figure que vous allez voir maintenant, ça a été une des, des découvertes, en regardant votre... Est-ce que vous voyez ce que c'est Même moi je vois pas. C'est un personnage d'un dessin animé, qui s'appelle One Piece, Ah. et il me semble Mais oui. que vous faites du doublage et que vous avez fait du doublage dans One Piece. C'est incroyable, mais vous êtes les services secrets, <rire> Je prends vous mes notes, tout. Buitchuk, ou Buitchuk, voilà. Oui, C'est Buitchuk, sans doute. Buitchuk. Alors, en effet, je ne suis pas un grand professionnel du doublage, c'est-à-dire qu'à l'inverse de beaucoup d'acteurs, je n'en fais pas, mais j'ai fait quelques épisodes Voici, ouais, de, One, de Piece. One Piece, en effet, et c'était très amusant de faire ça de faire ce personnage de, de One Piece, oui en effet. Et puis quelques petites voix additionnelles par-ci par-là. Et par puis là, des hein. petites voix comme ça, oui, oui. donc ça c'était assez agréable. Ah, ça, le, alors, le doublage, ouais, ah ouais. Bon. Ouais, ouais, Le doublage. Ah. j'avoue que ça a été une découverte, je ne savais pas que vous en aviez ben, fait. Tout à fait. Et, et c'est vrai que pour pas mal de comédiens, à un moment donné, c'est oui, aussi oui. mettre du beurre dans les épinards euh, bien sûr, euh, et permettre oui. de faire autre chose euh, ouais, à bien côté. Bien sûr, parfaitement. Vous êtes une des voix de One Piece, voilà. Si vous aviez imaginé, en voyant ce médecin dont Demain nous appartient, qu'il était aussi derrière un cochon balafré, eh bien... Euh, alors... <rire> ça. Le voilà. projet suivant, on l'a mentionné tout à l'heure, mais c'est un projet qui est extrêmement intéressant parce qu'il euh, fait le pont avec tout ce qu'on se dit depuis le début, le voici. Mmh. Les 5 ah, oui. sœurs. Bah, oui. Les 5 sœurs. Alors il faut expliquer aux gens, en 2004, Plus belle la vie débarque donc sur France 3, c'est un vrai carton, et euh, du coup toutes les chaînes se disent, il nous faut notre feuilleton quotidien, ce qu'ils vont arriver à faire, mais il faudra attendre 2017, parce que à cette époque-là, TF1 tente seconde chance, avec mmh. Sébastien mmh. Courriveau, oh, notamment, chien. un ancien de chez AB aussi, euh, M6 bien. tente Paris 16. Avec Alexandra Naoum et euh, avec pas de secret entre nous. Et puis France 2 tente 5 sœurs. Voilà. Alors on a euh, Emmanuel, Emmanuel Boisdron évidemment. On a en fait on a toute une génération de comédiennes qui sont soit passées par la case euh, mm. du soap, soit qui sont revenues après. Alors j'avoue, pardonnez-moi, j'ai oublié les noms, mais je sais qu'il y a la, la, la blonde avec les lunettes en haut, elle a fait Cap des avec Mélanie Maudran. Euh, et oui. euh, la petite avec le bandeau sur la tête, elle a oui. fait plus belle la vie, elle était la copine de Nathan Leserman euh, qui est tombait d'une falaise, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, tout voilà. tout et puis voilà, on a, on a une, belle, une belle distribution et vous étiez le patriarche de cette famille. Exactement, et vous ne le croirez pas, je faisais quoi comme rôle Un médecin Bravo <rire> Un médecin. <rire> Voilà, c'était un père euh, qui était divorcé, qui élevait seul ses cinq filles. Ça se tournait à Nice, à la Victorine. D'ailleurs, c'était déjà ça assez, assez touchant de tourner dans ces, dans ces ouais. studios historiques. Et, et l'idée était, de, pardon, mais de faire ce qui se fait aujourd'hui avec Un Si grand Soleil ou DNA, c'est-à-dire d'avoir une espèce d'énorme structure exactement. pour accueillir un feuilleton quotidien et pourquoi pas d'autres productions locales. Et, euh, et ça avait bien marché. D'ailleurs, c'était réalisé par Didier Albert au départ, puis ensuite Jérôme Navarro, qui maintenant réalise sur Demain nous appartient. Tiens. Euh, et j'ai retrouvé ici là aussi beaucoup de copains et de copines qui avaient tourné avec nous. C'était une très jolie série. Était Elle était chouette. C'était une ouais. très jolie série qui malheureusement a subi le coup près de, de l'audience qui, à deux, trois cent mille téléspectateurs près, te dit bon. En arrêt. Et pourtant, il y avait et des euh... chouettes histoires à l'intérieur. Moi, et je oui, me souviens, oui. je l'avais regardé. Mais bien sûr. Et oui. le casting des, des filles était vraiment ah, réussi. Oui, oui. Elles étaient toutes géniales. Vraiment et autour de bien. vous, ça fonctionnait vraiment super bien. Ah oui, tout à fait. Et, et voilà, mais c'est vrai qu'à l'époque. Euh, euh, les chaînes... n'étaient pas beaucoup en avant les chaînes. Non, ils en faisaient, je... mais ils ne capitalisaient pas vraiment dessus. Ouais. Non, bien, puis là, a... Ils changeaient les, les horaires tout le temps, ouais. ils ne créaient pas de rendez-vous, alors que tout le monde sait qu'un feuilleton mmh. quotidien, c'est un rendez-vous. Mmh. Enfin, je me rappelle, même pour seconde chance, un coup, c'était à 16h, ouais. le truc n'avait pas de sens, après ça passait à 18h, mmh. et à l'époque, tu n'avais pas le replay. Enfin, tu en ouais, avais, mais très vrai. très ouais, très non, peu. C'était pas... Sûr, sûr. Donc en fait, si tu ne créais pas le rendez-vous, même si la série elle est super, ce qui était le cas, hein. elles mmh. étaient plutôt toutes réussies. Carrément. Ben, ça, marche ça marche pas Ça et puis il faut expliquer aussi que c'était diffusé à 18h donc pour 5 sœurs qui était un créneau qui était maudit par euh, France Télévisions qui qu l'est et... après qu a repris du succès je crois 2010-2011 avec On ne demande qu'à en rire oui. mais pendant très longtemps ça a été oui. un carrefour euh, maudit et c'est vrai, vrai. qu'à l'époque je pense qu'il percutait pas qu'un feuilleton quotidien ça doit s'installer dans la durée et oui. que donc il faut leur lui du temps, temps voilà oui. ça. mais euh, voilà Emmanuel Boitron qu'on a reçu ici on en a reparlé avec mmh. elle c'est vrai que c'est un, un joli souvenir aussi 5 ouais. ah, sœurs oui. cinq Attention, la prochaine photo va, oui. va, vous, va vous éblouir parce que on avait les Avengers et là nous avons les Avengers des feuilletants <rire> quotidiens. Euh, alors... Toi, je vous appelais GG. Magnifique. <rire> oui, parce que alors lorsque je oh. ne suis pas médecin, je suis gendarme. <rire> <rire> <rire> <rire> euh... C'est quand même, pardon, Emma Colberti et Benjamin, et Baroche. Benjamin Baroche. Et voilà. Et oui, qui sont toujours de très bons amis. Emma, qui est bien sûr dans Un Silent Soleil, et Benjamin, qui est dans ITC, que j'ai vu au théâtre dans ouais. la pièce dont vous parliez, qui, qui sont des, Créanciers. des vrais camarades. Et euh, ça, c'était aussi quelque chose qui était vraiment de qualité. La nouvelle On a mode. On fait deux saisons, une avec euh, Bernard Malater, une avec Régis Musset, comme réalisateur. Et il y avait aussi Feu, Gérard Rinaldi, qui est de... un camarade formidable. Mmh et euh, c'était un formidable tournage dans la région d'Angoulême ouais et la série était vraiment chouette ouais et la série était vraiment bien Emma Colberti était formidable ah bah. Et on a fait deux saisons. Et ça s'est arrêté aussi à la deuxième. Parce on que... se demande pourquoi. Parce qu'en fait, à l'époque, euh, c'était en 2013. Mmh. Euh, et, et France 2, dit France 3, s'était dit « Oh, bah écoutez, moi, je pense qu'on peut y aller. On peut la balancer face à la saison 2 de The Voice. Euh, ça n'aura pas de problème. » Bah ouais, mais sauf qu'à l'époque, The Voice faisait 9 millions de spectateurs eh oui, et, oui, et que oui, euh, la nouvelle mode faisait 6 épisodes. Donc, en fait, il tombait en... Pile devant une audition à l'aveugle. Ouais, ouais. Et il faut rappeler donc elle joue le rôle d'une ancienne euh, stripteaseuse, je crois, qui oui. revient dans son village natal et qui euh, subit une, une vengeance. Elle reprend le oui. et elle était elle était vraiment géniale. Fabio enfin, oh. Auberti, moi je l'adorais dans jamais deux cents toi. Mais, ah, bah, bien sûr. mais ouais, ouais. Euh, et voilà c'est une comédienne qu'on aime beaucoup. Bah, une et qu comédienne suit. qui peut tenir en haleine pendant deux ans sur une coloc. Mmh. Euh, C'est qu'elle envoie du lourd quand même. Ah, C'est qu'elle envoie, <rire> ah ouais, ouais, qu envoie du pâté. Et là, vraiment là. je trouve cette photo géniale parce que ah, oui. les trois comédiens qui aujourd'hui continuent effectivement ah, oui, à être dans sûr. les photos quotidiens, ça marche toujours. La nouvelle mode, donc les deux saisons ah, oui. disponibles. On continue, on se, on, on a, on déroule. On a parlé théâtre, cinéma, on a parlé doublage, même on continue à la télévision. Oh... C'est Jacques Ebrard. Plus, plus belle la vie. Plus belle la vie, bien Mais sûr. Mais oui ce personnage magnifique Alors, c'était pas le papa de Justine Thibauda non c'est pas ça pas non, non. c'est le papa du petit blond C'est des gens Vocat et on arnaquait on voulait euh, racheter le bar euh, du Mistral et, et... et il fait croire à Mélanie que c'est son voilà. cousin euh, voilà. alors j'aimais beaucoup ce personnage d'abord j'ai bien aimé passer sur Plus Belle puisqu'il y avait plein d'amis et c'était très sympa de, de faire 3-4 mois avec eux mais surtout euh, c'est un méchant voilà c'est très, très, très, très très très assez rare qu'on vous donne <rire> oui. des rôles de méchants. Exactement. Là, on vient de voir les photos en gendarme ou en médecin. Mm -hmm. Il y a une convention évidemment dans l'audiovisuel, <rire> c'est qu'on va à l'évidence et l'évidence, quand on me regarde, c'est évidemment de me donner des rôles d'autorité, <rire> de capitaine de police, de procureur, d'avocat, de médecin, etc. Bon, on ne va pas me donner un psychopathe tueur d'enfants ou euh... et pour et pourtant pour... ce... ça serait sympa. Je ne dis pas que je le fais dans la vie, mais <rire> <rire> Non, mais pourtant, évidemment que ce serait prendre un peu un contre-pied sympa, plutôt que de mettre toujours quelqu'un comme ça, on se dit « Ah oui, c'est le méchant ». Moi, j'arrive, on dit Ah, c'est le gentil bah, oui, ah, oui, ». Ben bah, oui, on peut aussi... Euh... Et donc là, pour une fois, je faisais une espèce de salaud, mais très ah oui. poli, très gentil en apparence, mais qui était. Un col euh, blanc, comme on dit. Euh, voilà. Qui était mais... un vrai salaud. Et ouais. ça, c'était très agréable pour moi à jouer, en effet. Jacques Ebrard. Jacques Ebrard, effectivement, dans Plus belle la vie. Euh, et c'est vrai que la télévision, elle, elle, elle est un peu. Euh, elle va vers la facilité. C'est-à-dire que ouais. si, vous, si vous véhiculez. C'est vrai que quand on vous voit spontanément, je le disais en préparant l'émission avec Nora, quand on pense à Pierre Denis, on pense tout de suite à cette espèce de position, c'est-à-dire classe, toujours impeccable. Et, et... et je l'entends, et c'est très bien, et je ne vais pas renier ça, puisque j'ai fait ma carrière avec ça, et <rire> et non mais c'est vrai. Et... Mais oui, je regrette que parfois, on ne prenne pas un peu le contre-pied. En tout cas, faites-le jouer avec, vous, avec Tony Parker, vous savez qu'il est capable de tenir une équipe de basket, basket voilà. euh, il est capable de le faire, franchement. et là il a très bien fait le oui, voilà. Quasimodo, franchement. Non, en mais bon, voilà. euh, Jacques Ebrard donc dans « Plus belle Jacques la vie », on Ebrard continue à dérouler ce, vie, ce parcours, voyons voir ce qui nous arrive. Oula Vous faites partie de ces chanceux euh, avec Philippine leroy beaulieu qui avait eu le droit d'avoir euh, une participation <rire> à « Emily in Paris »!« Emily in Paris » Exactement <rire> Et oh. j'attends d'ailleurs des, des nouvelles, là, incessamment, ah. pour la, la saison, saison 4, 4 Puisque... Léon Le personnage de, de Léon, là, que j'ai interprété A des chances d'être dans la, dans la prochaine saison Et de continuer à être aussi un petit salaud Un Donc petit ça, ça, salaud C'est sympa voilà. Est-ce Est est que vrai. ça change quelque chose quand on débarque sur un, une production comme Emily in Paris Alors on voit que philippe ule Beau beaulieu ça a complètement donner un second souffle à sa mmh. carrière et mmh. que maintenant elle est connue dans le monde entier, elle fait des avant-premières à New York, etc. Mais ouais. est-ce que ça change quelque chose en termes de travail, de rythme, oui, de, de regard incontestablement. Euh, on ne fait pas le même minutage que dans « Les filles d'à côté <rire> » ou « que dans Demain nous appartient euh, ». Non, c'est très, très, très pointilleux, très soigné. En plus de ça, la série est, euh, est basée beaucoup sur l'esthétique, sur le oui. maquillage, la coiffure, le, les costumes. Donc s'il y a un cil qui dépasse, on refait la prise. Euh, même s'il y a 200 figurants, il faut tout refaire. Enfin, ça prend des heures. Mais euh, c'est très soigné. Et, et en tout cas, moi qui ne suis pas un grand fan des séries américaines, en tout cas qui ne les regarde pas beaucoup, lorsque j'ai tourné ça, je me suis aperçu en effet de l'impact que ça pouvait avoir. Et du nombre de personnes qui m'ont vu là-dedans. Est-ce que, reconnu... Est que pour le coup vous avez vu, à partir du moment où vous avez incarné Léon, un nouveau public oui. vous reconnaître dans la rue Tout à fait. Ouais, tout à fait, un nouveau public. Oh, oh Hello Léon, <rire> comment c'est possible Et d'ailleurs, euh, depuis que j'ai fait ça, j'ai été contacté pour euh, pour euh, là pour une série Netflix Brésil. Là, dont j'attends la réponse pour une autre. Génial. génial. Voilà, alors que je n'avais jamais tellement exploité euh, les rôles en anglais parce que je supposais que je ne parlais pas assez bien... Et de plus en plus, euh, on me dit, et mon agent la première me dit, mais non, mais Pierre, il cherche des Français qui parlent anglais. Donc, euh, you can speak like a Frenchman. Ah non, là, voilà. vous parlez beaucoup mieux qu'un Français, par et contre. Ah bon, <rire> bah, en tout cas, on n'a pas besoin d'être bilingue et complètement fluente, non, non. Donc, Et Il y a euh, beaucoup voilà. d'acteurs qui ont fait leur carrière avec la phonétique, par exemple, au début, puis ensuite. Voilà. Il... Donc, euh, voilà, j'ai un peu moins de complexe là-dessus. Et maintenant, euh, je suis sur des rôles en anglais. Est-ce hein, que est... vous pouvez m'expliquer quel est ce quartier de Paris où les Français parlent tous très, très bien anglais parce que moi j'en connais le pas, j'en connais pas de quartier où bah, les si. gens parlent aussi bien français, anglais dans... c'est dans... Un quartier où il y a que des étrangers, <rire> C'est vrai voilà. <rire> C'est lequel Le Marais C'est le Marais, c'est <rire> là ouais, que exactement. Exactement. ça parle anglais. c'est ça Il n'y a que des Américains, toute façon, partout Vous quoi. avez croisé l'héroïne, forcément Oui, bien sûr, Lily, Lily Collins, Collins euh, euh, Danger les disques... Euh... Voilà <rire> Voilà. Danger plutôt les disques de son père. Et, euh, et j'ai retrouvé aussi euh, mon copain... Arnaud Binard Bravo, qui hey. jouait mon amoureux dans un film qui s'appelait Le ciel sur la tête. Hey. Et, euh, et philippine roi Beaulieu, que j'avais croisé il y a une trentaine d'années déjà. Enfin bon, c'est un tournage très agréable et en effet très très très, très pointu, très soigné. Et certains disent que c'est un peu... Euh, cucu je tuche, cliché, cliché. Sur, euh, ah oui. sur les Français, euh, bah... la baguette, le béret, la mode, le truc, bon. Bah c'est tout aussi cliché sur les Américains, en vrai, hein, parce voilà. que bon. Ceci dit, c'est pas faux. Oui. Ah, par contre, euh, je peux vous dire... Hein la boulangerie arrêtée. je pense qu'ils en ont ras le bol. Ouais, la boulangerie, boulangerie d'Emily in Paris, ils n'en peuvent plus de voir débarquer les gens Ils font des clichés devant la, la boulangerie ah, ben et, oui. et pourtant c'est pas faute, je peux vous dire, pour avoir été contacté, il y a des tours opérateurs qui existent dans Mais Paris bien sûr. pour aller dans les décors de, bien, bien de Paris. Il oh oh y a la boulangerie il y a mon bâtre. C'est le café où euh, les Français célèbrent l'ouverture de l'agence de Philippine Le Roi beaulieu ah, Et donc oui. tu vois tous les gens. Tac, tac, ah, tac, tac, bah oui. tac, tac. Il y a un appartement à Montmartre aussi qui est voilà. beaucoup enfin, voilà. Et figure-toi qu'en ah, oui. taxi, sur le GPS, quand tu passes, ils te disent ⁇ Ici a été tournée Émiline Paris <rire> ⁇ bah... Et un jour j'étais en taxi, mais j'entends qu'il dit ⁇ Ah mais sur cette place est tournée Émiline Paris ⁇ je me dis mais de quoi c'est qui parle Il me dit ah, oui, oui. c'est le GPS, c'est pour les touristes. Ah oui. <rire> dit, ah, ouais. et, donc ah, ils, ont, ils ont quand même marketé le truc à ouais, l'américaine ouais. jusqu'au bout quand même. Ouais d'accord. En tout cas demain peut-être Pierre Denis dans une série américaine, ça c'est où au Brésil. Oui En tout voilà. cas peut-être surtout dans la saison 4 de Emily in Paris. Voilà on attend. Euh, on, on attend quoi. évidemment euh, et a priori je pense que vu le carton oui. que la série, il y a peu de chances que ça arrive. On va, euh, je crois qu'on se dirige vers le dernier bon. cliché peut-être. Euh, parce que je voulais qu'on oh. on revient effectivement à la série, c'est Nicole Calfant, euh, on revient à Demain nous appartient, tu pourras Évidemment, glisser d'autres choses. Hein, parce que oui. que, non, non. Parce qu'il mais... y a des choses qu'on a oubliées. Et il y avait une pièce que je voulais mentionner. Puis la photo, à mon avis, a dû sauter au passage. Parce que je voulais qu'on en parlera juste après. Nicole Calfan, qui jouait votre femme. Bien sûr. Dans Demain nous appartient. Vous avez fait interner. Espèce de salaud, Vous oui. pouvez être méchant. Oui, oui. Enfin, c'est pas moi, là, avec la barbe. C'est mon <rire> non, non, fils. Non, non, c'est hein, votre fils. C'est ouais, ouais. Axel Kiner Mais oui, je l'ai fait interner. Oui, oui, elle était folle. Ah, folle. Non, <rire> elle était folle. Et elle était pas beaucoup mieux quand elle est sortie, d'ailleurs. <rire> ouais, c'est ça. Mais voilà, une prestation sur, euh, pour, ouais, pour ouais. la série. Euh, honnêtement, euh, j'ai pris ce cliché là parce qu'évidemment, une mm. interaction avec Nicole Calfant, mais surtout, parce qu'on se dit, quand vous recevez les scénarios, mm. vous devez vous dire, euh, ça va pas mieux quand même. Ils sont fous quand même dans cette scène. Moi j'adore ça, c'est enfin, pour ça que j'aime ce... Il y avait le miel et les abeilles, donc là, oui, c'était quand même déjà là. <rire> ouais. Non, non, euh, cette tarche était très intéressante parce qu'ils ont écrit euh, une histoire de vie privée, une histoire intime sur, euh, sur ma vie avec ma femme qui revient. Et ça change un peu des scènes d'hôpital, ouais. qui sont les scènes habituelles, ou qui sont un peu le tout-venant qu'on fait avec Luce Mouchel, où on parle de l'hématome péritonéal <rire> qui a provoqué une hématose sur laquelle il faut mettre de la' néomicine. Ouais, J'attends bon, comment il dit ça vite. Euh, hyper, Donc hyper ça, simple. ce sont des scènes d'hôpital pures et heureusement, de temps en temps, il y a des arches sur notre vie privée et ça c'est très très agréable. Et là c'en était une très très bien. Après il y a eu celle sur Mon Fils qui part de la série, etc. Donc ça c'était très agréable et avec Nicole ça s'est très bien passé. Ouais, bien. Petite question bonus, euh, on, on a parlé évidemment de toutes vos participations aux séries, aux séries à l'univers AB. Mm -hmm. Il y a eu SOS 18, ce qu'on n'a pas vu, mais SOS 18. 18 qui était aussi de JLA, production. Ouais. Euh, on sait que Jean-Luc Azoulay, il adore utiliser les mystères de l'amour pour faire revenir tous les personnages de la série. Est-ce ouais. qu'il vous a contacté ouais, Non. non il Jamais a... encore Non, pas encore. Je vous cache pas que je, je sais pas si... Euh... <rire> Parce que vous êtes, si j'imagine... Alors, Si j'ai de reconstituer l'arbre généalogique, vous deviez être l'oncle de Hélène. Oui, voilà, bah je... Oui. je ferai les mystères de l'EHPAD, peut-être. <rire> Alors ça, ils en parlent. <rire> ils en parlent, oui, je sais. Ouais. Mais, bah, euh, y a y a il y a M. Girard encore. On va faire les euh... de l'EHPAD. <rire> vous vous soyez... Non, mais il vous appelle, vous faites quoi J'hésite. Ouais, vous hésitez Ouais, non, j'hésite. Franchement, euh, je sais pas. Sont <rire> deux, deux quasi quotidiennes, c'est mm. oui. beaucoup quand même. Oui, mais enfin bon, non mais ouais. je, pour un petit guest, je, ouais, ouais, je bien pense. bien sûr. C'est ouais, pour aller faire un petit clin d'œil pendant un, un. Genre un mariage ou un comme ça. Oui, Goda... bien sûr. Là, oui. Tant qu'il vous marie pas avec, euh... avec. Avec Annette. Avec, avec Annette. <rire> <rire> Comme ils l'ont fait, euh, ce serait important. Il y a une photo qu'on n'a pas vue et que je voulais qu'on mentionne qui est Fausse Route, qui est une pièce que vous avez jouée euh, au théâtre, si je me Fosse souviens. Fausse note. note pardon. Ah, ah, bah elle est là. Ouais. Ah, bah, elle est là, formidable. Ouais. Elle n'avait elle avait, elle avait pas été diffusée. Bah la voilà. Alors, cette, cette pièce, pièce, avec Pierre Azema. Eh bien, je la joue dans 48 heures à Tours. Vous êtes bienvenue. Ah. Voilà. Et je la joue à Avignon le 13 mai. On est en tournée. Super. Fosse et note. on a déjà fait plus de 300 dates. Enfin, bon, c'est une pièce extraordinaire euh, qui, là, euh, provoque une émotion et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que euh, le public du théâtre n'est pas le même que celui des séries télé parfois et il y a des gens qui sont venus voir cette pièce qu'on a jouée à Paris au théâtre de la Contrescarpe et qui sont venus en se disant oh, on va voir euh, le docteur Dumas, ça va être sympa et, et ils sortent et de la pièce coup. en, en pleurs parce que c'est une pièce... Euh, assez dramatique, c'est un drame. Et ils sortent en pleurs en disant « mais c'est pas possible, on peut, on peut faire... On... » Et, et on, nous, on est très très contents avec Pierre Zema de voir que ces gens-là viennent au théâtre et que ça leur donne envie de voir d'autres pièces et de s'apercevoir ouais. qu'un acteur a plusieurs facettes et qu'on n'est pas seulement, euh, en effet, le gendarme ou le médecin, mais qu'on peut aussi être... Euh... Des personnages de théâtre qui vont chercher plus loin des émotions. Quoi. Et, et vous qui aimez le théâtre, de savoir, et Benjamin Barroche nous l'avait dit, il nous avait dit si notre, et je de Bazac aussi, si notre image populaire dans des feuilletons quotidiens permet d'amener mmh. le public vers des textes différents, à fait. Euh, euh, un peu plus difficiles ou plus ouais. exigeants, etc., j'imagine que ça doit vous plaire. Ah, ça c'est formidable, moi j'adore ça. Et justement, les gens qui nous attendaient à la sortie de cette pièce, qui me disaient, mais je savais pas que vous faisiez ça aussi, je dis, bah vous voyez. C'est bien et j'espère que ça va vous donner envie d'aller voir d'autres pièces au théâtre et de découvrir des acteurs que vous voyez à l'image mais qui font aussi d'autres choses. Évidemment que lorsqu'on fait 300 personnes par soir, c'est pas comme on fait 3 millions et demi par soir. Non. Et la notoriété, on est différente évidemment. Mais ceci dit, euh, quand vous habitiez Paris, pour passer à côté des affiches de fausses, euh, fausses oui. notes dans, dans Paris, ouais. euh, c'était une des pièces de théâtre oui. extrêmement importante et qui l'est toujours. Mais, mais voilà, l'affiche, elle circulait dans les pages de métro, oui. dans, oui, oui, vrai. dans le métro, dans le RER, dans les bus. Enfin voilà, c'était une pièce tout très très importante avec Pierre Azéma donc oui. euh, tout qui tout était avec vous sur euh, sur cette photo oui. euh, qu'on a vu et qui partageait la scène avec tout vous. À tout à fait, tout important. Bon. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter On non. finit cette émission Non. Je je moi, moi je veux juste ajouter oui. une série qui a été importante pour moi Et qu'on a pas mince. mentionné Mais non mais c'est pas grave euh, C'était en 88, c'était le début des sitcoms Ça se tournait à la plaine Saint-Denis Ça s'appelait Tel père tel fils ah, oui. Et je mais faisais oui. le fils de Jacques Balutin Que je salue d'ailleurs Jacques qui vit maintenant dans le sud de la France Et de Micheline Dax Feu euh, Micheline Dax que j'adorais et c'était le début des sitcoms, dans le studio d'à côté, il y avait « Vivement lundi » avec Semoun euh, et Menez. Dans le studio d'à côté, il y avait... Maggie? Euh, Maggie. Enfin, voilà. Bon. Et on se retrouvait tous. C'était très agréable. Et cette série-là, en 88, avait passé sur France 2 tous les mmh. soirs aussi. Ben, je l'avais voilà. complètement... Alors, celle-ci, j'avoue ouais. que c'était des sitcoms que je ne je la connaissais pas. Mmh. Tel père, tel fils. Avec Jacques Balutin et Micheline Dax, quand même. Belle ouais. distribution. Jacques Marin. Enfin, bon. Évidemment. Y avait, il y avait la cheval du ciel. Et plein d'acteurs de... plein qui sont passés. Non, non. C'était très sympa. Donc, et, voilà. Et vivement lundi, donc évidemment. Bernard Ménès, Katia Tchenko... Euh... Exactement. Euh, et puis évidemment Maggie euh, qui a été un peu le porte-étendard ouais. de cette première génération tout de sitcoms avant tout que fait. les sitcoms à n'arrivent ben et là il y avait vraiment effectivement quelque ouais. chose d'important. On, on va essayer de retrouver pour le biais du replay de cette émission un petit cliché de tel père tel fils, <rire> voilà. ça m'intrigerait parce qu'on va l'ajouter <rire> au biais de replay de cette émission. En tout cas on a essayé bon, de couvrir bah... un peu bah votre après, parcours chez Pierre-Denis. C'est agréable, c'est Il y a beaucoup à, à dire en même oui, temps. Oui non, non, mais c'est vrai que euh, dans ce métier, lorsqu'on s'engage sur une voie euh, qui pour moi est celle de la télé, du théâtre évidemment, euh, je ne vais pas dire qu'il est difficile d'en sortir. Le théâtre, j'y reste parce que j'y reste par amour et par euh, attachement. Et quant à la télé, oui, je, si on me demandait de choisir, je, je voudrais bien être dans trois films au cinéma. Mais euh, les réalisateurs de cinéma ne m'ont pas dans leur viseur, ce que je peux comprendre, puisque... Quand il voit mon CV, il voit que j'ai 150 euh, séries télé ou téléfilms et 45 pièces de théâtre et 7-8 apparitions au cinéma. Donc, ils se disent... C'est un acteur de télé, voilà. Ils vont le bah, il pourrait aussi se dire, euh, il travaille vite, euh, oui. il sait changer de rôle, euh, euh, il est polyvalent. Est... Il pourrait se dire plein d'autres trucs non, aussi. Non, hein. Je suis bien d'accord, mais bon, comme vous le savez, on n'est pas aux États-Unis où. Ouais. Non, mais ce qui est où drôle, c'est que, que Bruce Willis et a Kline, commencé dans ça, On commencé oui, la oui. télé. Euh, ici, non. Ici, non. Comme vous le disiez justement tout à l'heure, l'autoroute est ouverte dans le sens oui, cinéma oui. vers la télé. Euh... À bison futé il connaît pas dans le sens mais dans le sens non <rire> le GPS euh, marche pas après, bien après dites vous qu'il y a beaucoup plus d'impact quand on est à la télé oui, oui, on est est au sûr. cinéma. ce qui va être très très ouais. drôle c'est que si en le voyant dans, dans, dans Emeline Paris qu'ils vont tous se réveiller en se <rire> disant ouais. mais en fait cet homme <rire> je bien, voilà, il joue très très bien, il est, est intéressant et dans Emeline Paris il voilà, euh, bon, jouait cas... chez nous lui <rire> eh, bon, <c> <rire> Tu ouais. on va le connaître, c'est un petit jeune, il est, il est sympathique. <rire> est ça. En attendant, on rappelle, Demain nous appartient, c'est tous les soirs, euh, sur euh, TF1, euh, dans le rôle du docteur Dumas, à Exactement. côté de Luce Mouchel. Vous serez donc au théâtre, on l'a compris, euh, régulièrement mm -hmm. en reprenant fausse notes et d'autres projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. La oui. saison 4 de Emily in Paris, ça. Euh, potentiellement. Des séries, peut-être d'autres séries Netflix. C est c est ça. Ça. Bref. Et, et je suis aussi périodiquement dans scène de ménage. Eh bien évidemment Évidemment, voilà. évidemment. Mais j'ai une micro-récurrence puisque je fais le père d'un des acteurs principaux. Euh, J'y vais tous les deux, trois mois. Mais enfin, c'est assez agréable comme bon, ambiance ouais. aussi. C'est une séquence, c'est une, une, une série extrêmement différente, mais qui, vrai, qui fait du bien et qui oui. permet de se, se, se changer un petit peu les idées. Exactement. On était ravis de pouvoir repasser ah, en, bah, en revue cette, ah, euh, ces parcours. On un... griche, oh, riche, riche ah, et intense. Riche. On embrasse Luce Mouchel. Ah ben, euh, on l'embrasse, on l'embrasse. Et qu'elle euh... se tienne à, à, <rire> à carreau quand même, hein, parce que... J'espère qu'elle n'est pas avec Xavier Dolly pendant qu'on est en train de faire cette émission. On les embrasse tous <rire> les deux. Elle <À> a intérêt. <rire> Merci, Merci pour votre beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Merci Judith qui a permis à cette émission de se faire. Et Isabelle Regour aussi Merci. chez Newen. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de la loi des séries.